Devinette. Je suis né en 1926, pourtant je ne suis pas âgé. J'accompagne 200 000 personnes par an dans le développement de leurs compétences, et pourtant je n'ai pas la grosse tête. Et enfin, je couvre la France entière, et pourtant, je ne suis pas couvreur. Alors qui suis-je Ségos Ouais, bon, c'était facile. Mais puisque nous y sommes, découvrons l'offre de Segos. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est très complète. Dans le catalogue Ségos figurent plus de 1000 formations, disponibles en interentreprise, entreprise en intra-packagé ou 100% sur mesure, avec des durées adaptées à vos besoins. Et l'offre de Ségos évolue chaque année, pour que chacun puisse y trouver la formation dont il a besoin. Ségos innove en permanence en proposant des solutions multimodales qui associent tous les formats pédagogiques. Chez Ségos, tous les formateurs sont rigoureusement sélectionnés et habilités. Les évaluations permettent d'améliorer quotidiennement la qualité des formations et d'enregistrer des taux de satisfaction et de recommandations records. En choisissant SEGOS, vous profitez davantage et de services privilégiés. Pour commander une formation, c'est simple vous choisissez la formation qui vous convient et vous bénéficiez des conseils et de l'accompagnement des équipes SEGOS. Bref, vous l'aurez compris, SEGOS vous facilite la formation.